Que l'on consomme, effectivement, c'est une question qui n'est pas facile. Le français nous autorise à faire une différence en tout cas entre ce qu'on appelle la consommation et ce qu'on appelle la consommation. Donc, la, la consommation en fait, ça veut dire que l'on va détruire en fait un bien et ça s'articule en fait sur une théorie du besoin, donc qui postule que l'être humain aurait des besoins naturels. Bon. Mais euh, la question de la consommation dépasse. Très largement euh, la question des besoins et euh, d'ailleurs l'idéologie consumériste a, a forgé un autre terme, en tout cas a utilisé un autre terme qui est un terme philosophique qui est, qui est la notion de désir. Et le fait de consommer en fait ne se réduit pas au fait de détruire des objets, par exemple euh, de, de boire un verre d'eau ou, de, ou de brûler du bois pour se chauffer mais renvoie en fait à un ensemble de, de pratiques euh, qui, qui sont par exemple le fait d'échanger, le fait d'utiliser des biens, euh, le fait de, de, de s'habiller, euh, etc. Donc tout un ensemble de, de pratiques qui sont liées notamment à des représentations sociales. Et du coup, euh, on voit depuis euh, quand même, je pense, au moins une cinquantaine d'années, une extension de la sphère de la consommation à l'ensemble euh, des activités de la vie euh, personnelle et de la vie sociale. Donc il faut bien comprendre que consommer, ce n'est pas simplement acheter, consommer, ce n'est pas simplement détruire, et que la consommation ne renvoie pas uniquement à des besoins physiologiques, elle renvoie à des désirs, et il faut bien comprendre qu'il euh, y a une différence fondamentale entre le besoin et le désir, c'est que le désir est d'essence sociale, c'est-à-dire que on désire toujours quelque chose parce qu'on est en rivalité avec quelqu'un d'autre. Et, et donc, ça veut dire que la société de consommation euh, est une gigantesque machine à produire euh, de la rivalité. Et donc, l'une des idées euh, que je défends dans l'ouvrage, c'est qu'il euh, faut revenir peut-être, euh, non pas à la question du besoin, euh, non pas à la question de la, de la nécessité, mais à la question du sens euh, des pratiques de consommation et des objets de consommation. Parce que ce qui caractérise, par exemple, comme on va le voir, euh, la société de surconsommation, bah c'est que finalement, nous passons notre temps à acheter, à consommer des biens dont nous n'avons pas besoin. Et il y a un exemple que tout le monde connaît ou que tout le monde a en tête, c'est évidemment euh, l'exemple du vestiaire euh, féminin ou masculin, et les études montrent qu'un tiers du vestiaire féminin, en fait, comporte des vêtements ou des accessoires qui ne sont jamais portés. Et donc, évidemment, ça pose un problème déjà de stock parce que, évidemment, le loyer devient une variable de plus en plus contraignante pour beaucoup de personnes. Et donc ça pose la question de, de l'utilité et évidemment tout ça, ça rencontre la question de la sustainability, c'est-à-dire que euh, pourquoi est-ce qu'on se pose aujourd'hui la question de la consommation et la question de, de la surconsommation Eh bien tout simplement parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas continuer à consommer à cette vitesse. La différence en fait entre la, la consommation et la surconsommation, c'est que dans un régime de surconsommation, on consomme, ou on achète essentiellement des biens dont on n'a pas besoin. Alors le problème, c'est que qu'il est très, très, très difficile euh, d'estimer euh, ce qui est nécessaire euh, pour, pour vivre. C'est-à-dire que la notion d'essentialité, et on l'a vu d'ailleurs pendant les derniers mois, est une notion qui n'est pas, pas possible de définir précisément. Pourquoi Parce qu'elle est relative à la fois historiquement et culturellement. Aujourd'hui, on va considérer comme essentiel des biens, par exemple un chargeur de téléphone, qui évidemment ne faisait pas partie de notre vie quotidienne il y a 20 ans. Et donc en fait, euh, ça c'est quelque chose qu'a qu a, qu a montré euh, l'économie politique au XVIIIe siècle, c'est le fait que la nécessité est forcément quelque chose de relatif. Et que donc on ne peut pas dire par exemple que telle chose est nécessaire et telle chose n'est pas nécessaire. C'est pour cela que je, euh, je, je, je, je suis totalement opposé à l'idée de besoin artificiel. Il est absolument impossible... Euh, sauf à des fins qui sont purement idéologiques, de dire que tel besoin est un besoin artificiel. Mais par contre, ce qui frappe quand on regarde l'histoire de, de la consommation et l'histoire des pratiques de consommation, c'est le fait qu'il y a trois types d'activités en fait dans la consommation. Il y a le fait de posséder d'avoir et d'accumuler. Donc ça, c'est une idéologie qui s'est imposée finalement dans la plupart finalement, de, des regards historiques qu'on a portés sur la consommation. Donc en gros, consommer, ça veut dire avoir. Il y a une deuxième modalité importante, c'est l'être. Évidemment, un mot lourd de sens en philosophie. Et euh, la fiction dominante, il me semble, de la société de consommation, c'est euh, finalement de, de, de, de permettre aux individus d'exprimer leur identité à travers des pratiques de consommation. Donc finalement, la consommation est devenue une sorte de performance identitaire qui permet aux individus dans un espace démocratique donc horizontal euh, d'exprimer des fragments de leur identité donc c'est pour ça qu'on va dire que les biens comme la voiture etc ou ou des marques de parfum ou de, ou de sneakers euh, sont des extensions symboliques ou des prothèses identitaires bon ça c'est une théorie relativement dominante et je crois que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et là on voit apparaître, euh, c'est très intéressant, un, un troisième paradigme, un troisième type euh, d'activité euh, qui est le, le, le, le fait de, de faire des choses, c'est-à-dire de pratiquer des choses. Et pourquoi c'est important Parce que ça renvoie à une forme de, de réappropriation finalement de la consommation par les individus qui ont l'impression d'être davantage acteurs acteurs de la consommation, par exemple en fabriquant des choses, en bricolant, en jardinant, euh, en, en pratiquant un instrument de musique, euh, etc. Et ce, qui est, ce, qui est, ce que l'on sait, c'est qu'on euh, va, on va davantage s'impliquer euh, dans un objet euh, quand on a participé à sa fabrication. C'est-à-dire que par exemple, on est beaucoup plus attaché à des petits objets qu'on a fabriqués soi-même, qu'au même objet qu'on aurait acheté dans un magasin. Bon. Donc, le fait de faire, euh, c'est quelque chose d'important puisque euh, les études en fait sur euh, le, le, le ce qu'on appelle le bien-être subjectif, hein, c'est-à-dire ce qui renvoie à l'économie, au champ de l'économie du bonheur, euh, ont montré que euh, le fait de pratiquer une activité régulière qui demande euh, quand même une expertise, hein, qui demande un entraînement, qui demande un effort, qui qui, qui, qui en fait demande, enfin qui qui se construit par rapport à une résistance matérielle, euh, est source d'une grande joie et d'une grande satisfaction. Et ça, les, ce qu'on appelle la, la psychologie positive, en fait, a, a mis en évidence des phénomènes de flow, c'est-à-dire des, des moments d'expérience, euh, avec des optimums, finalement, euh, sensoriels, enfin, d'intensité sensorielle. Donc ça, c'est des expériences en fait, qui viennent de la pratique du jeu vidéo, mais qu'on peut étendre à, à un certain nombre de pratiques de consommation, mais qui sont de l'ordre du faire, et pas simplement de l'ordre de l'avoir et, et de l'être. Et donc, en gros, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, la question de l'économie circulaire devient dominante, la question de la consommation collaborative devient incontournable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces, deux, euh, ces deux paradigmes renvoient à une importance déterminante accordée à l'usage versus la possession. Donc, ce qui compte, c'est l'utilisation que je vais faire d'un bien ou d'un service et pas le fait de le posséder et donc on voit qu'on est en train idéologiquement d'abandonner un récit de consommation qui serait uniquement adossé à l'idée d'être ou d'avoir pour aller vers quelque chose qui serait davantage du côté du fer. Ça, ça me semble quelque chose d'observable en tout cas peut-on attendre du politique pour changer les pratiques de consommation bah, C'est une question qui est fondamentale euh, et euh, je pense qu'il faut quand même partir d'un constat, c'est que euh, les hommes et les femmes politiques ne se sont jamais intéressés à la consommation. Euh, et je pense que ça, c'est en partie dû au fait que euh, vivant euh, dans des palais dorés euh, avec une multitude finalement de, de serviteurs, euh, ils ne vont jamais faire leurs courses, ne prennent jamais le métro, donc ne sont jamais exposés à des pratiques de consommation. Donc, le discours politique, en fait, euh, sur, la, sur la consommation se réduit euh, essentiellement à un discours sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on est dans un discours électoraliste euh, sur la question du pouvoir d'achat, dont je rappelle au passage dans le livre qu'il euh, n'a pratiquement jamais baissé en France depuis 1945. Hein. Il y a eu deux années de baisse, mais euh, le pouvoir d'achat augmente constamment, contrairement à que beaucoup de français ressentent alors après il y a la question euh, de euh, du pouvoir politique avec un grand p euh, pour changer les pratiques de consommation et ça c'est une vraie question parce que ce que je montre dans l'ouvrage c'est que finalement euh, il y a trois essentiellement trois acteurs qui peuvent changer euh, notre façon de consommer, sachant qu'évidemment ça se fera pas en deux ans et que ça va prendre plusieurs années parce qu'il va falloir changer des structures de consommation. Hein. Donc c'est une somme de petits gestes qui fait qu'on va pouvoir changer euh, ce modèle de société surconsommation qui de toute façon devient invivable. Bien évidemment, euh, les premiers acteurs concernés ce sont les entreprises et les marques. Et donc, j'ose espérer que euh, les entreprises euh, ont la volonté euh, et aussi le pouvoir euh, de changer un certain nombre de pratiques, notamment par l'innovation, euh, par la communication, etc. Donc ça, je crois vraiment que les entreprises ont un rôle déterminant à jouer. Le deuxième acteur, c'est nous, euh, les consommateurs. Et je pense qu'il faut absolument responsabiliser l'ensemble des individus qui consomment, c'est-à-dire en gros tout le monde, sans les culpabiliser. Parce qu'on sait que tout discours moralisateur ne fonctionne pas. Par contre, il faut bien faire comprendre que nous faisons tous partie du marché euh, et que c'est à nous de changer le marché. C'est-à-dire que le marché, ce n'est pas euh, un grand autre, un personnel qui est en dehors de nous. Nous faisons partie du marché. Et le troisième acteur qui est déterminant pour venir en politique, eh euh, ce sont les pouvoirs publics. Et le pouvoir, les pouvoirs publics euh, ont euh, un certain nombre d'outils très, très efficaces pour changer les comportements. Euh, le premier, c'est par exemple le fait de développer des labels, hein, comme le label agriculture biologique, donc qui va mieux informer les consommateurs sur ce qu'ils consomment, d'où viennent les aliments, etc., ou, ou les produits, de façon générale. Donc ça peut être le Made in France, etc. Euh, et puis le, le deuxième levier qui est absolument fondamental, c'est euh, évidemment la réglementation et la fiscalité. Et évidemment, je rappelle en prenant notamment l'exemple de la cigarette, que toutes les campagnes de prévention euh, contre le tabac, notamment auprès des jeunes, euh, ont toujours été euh, très inefficaces, parce que la seule chose, au final, qui va compter, c'est le prix du paquet de cigarettes. Donc, le geste politique qui a consisté à passer euh, le prix du paquet de cigarettes à 10 euros a considérablement euh, contribué à freiner la consommation de tabac en France. Donc voilà un exemple, et on peut prendre d'autres exemples. Euh, bon, Par exemple, on voit bien que l'État euh, investit massivement euh, pour sortir euh, des énergies fossiles, pour nous emmener vers, vers le véhicule électrique, euh, alors que tout le monde sait que ça ne règle absolument pas euh, le problème euh, de la consommation énergétique, hein, puisque ça ne fait que déplacer finalement euh, en amont la pollution. Bon. Euh, donc, il faut bien voir aussi que l'action de l'État, elle dépend aussi d'un système idéologique. Euh, et il faut faire attention à bien rester vigilant par rapport à tout ce qu'on entend en fait euh, dans, dans, dans les médias, c'est-à-dire tout ce discours social qui traîne euh, et qui nous fait croire que dans dix ans, on va aller euh, sur Mars euh, et qu'on euh, va tous rouler en véhicule électrique. Le véhicule électrique n'est en aucune façon une solution au problème de, du déplacement et de la surconsommation. Est-ce que je crois qu'il est possible finalement de consommer mieux, hein, puisque tel est le titre de l'ouvrage Alors, il va de soi que si je n'en étais pas convaincu, je n'aurais pas écrit cet ouvrage. Enfin, en tout cas, je n'aurais pas accepté d'écrire cet ouvrage, euh, sachant que ce n'est pas un ouvrage militant, euh, c'est un ouvrage citoyen, euh, qui essayent de peser à chaque fois le pour et le contre, mais qui s'appuie quand même, et je l'explique dans l'introduction, sur l'idée qu'on ne peut pas échapper à un changement de modèle de consommation. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Bon. Après, euh, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui vont peser sur les changements euh, de système de consommation. Sachant qu'évidemment, euh, tout cela, ça ne peut s'envisager que sur le très long terme, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il faut euh, une génération hein, pour changer un modèle de consommation. Ça se fait pas en 10 ans parce qu'on engramme des pratiques, on a des habitudes, on a un certain nombre de biais euh, qui font que euh, bah, finalement, on n'a pas envie de changer parce que le poids des habitudes et des contraintes est très, très, très important. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas simplement une question de volonté politique ou de volonté individuelle. Euh, après, en ce qui concerne cet élément, on va dire, euh, alors qui est conjoncturel ou pas, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir la pandémie. Soit on, soit on pense que c'est un accident et que ça va recommencer comme avant, soit on pense que ça va avoir un impact. Bah, ce qui est clair, c'est que euh, la, la pandémie, euh, d'abord, a, a contribué à renforcer un certain nombre de pratiques addictives. Euh, alors que ça soit par exemple sur euh, les boissons alcoolisées, euh, qui, que ce soit sur par exemple euh, le fait pour les jeunes de, de, de parier en ligne, hein, on s'est aperçu que par exemple les 17-24 ans, euh, depuis un an, euh, on, on, on joue beaucoup plus en, en, en ligne en fait, euh, et tout simplement parce qu'ils s'ennuient. Ce n'est pas simplement dans, dans l'espoir de, de gagner quelque chose, puisque on sait très bien qu'on a une probabilité infime hein, de, de gagner quand on, quand on parie en ligne. Euh, après, je pense que euh, donc il y a des, des externalités négatives en fait euh, en termes de consommation qui sont liées au confinement, mais il y a aussi des externalités positives, euh, c'est-à-dire que je pense que euh, beaucoup de personnes euh, ont réappris à faire des choses eux-mêmes. Donc, je pense par exemple à la cuisine, euh, je pense que euh, certaines personnes ont réappris à, à, à bricoler ou en tout cas se sont intéressées à des pratiques. En comprenant que euh, consommer, ce n'est pas simplement acheter, c'est aussi faire des choses par soi-même et qu'on peut en être fier et qu'on peut faire des choses très belles et, ou très bonnes à manger. Hein, ça, C'est tout à fait compatible. Euh, et puis, euh, je pense que le, le confinement euh, nous a permis d'avoir quand même un regard sur le lien social euh, parce qu'on a redécouvert finalement l'importance des commerces de proximité. Euh, et le fait que tous les ce qu'on appelle les petits liens en fait qui se tissent avec euh, son boucher, euh, son boulanger, etc. ou, ou la ou la, la caissière euh, sont des choses très très importantes de la vie. Et, et donc du coup, ça nous ramène à l'idée que euh, bah, en tant qu'individu, nous sommes en permanence confrontés à des arbitrages. Parce que oui, euh, on voudrait euh, euh, sauver ou aider le, le petit commerce, mais d'un autre côté, il y a une variable qui est de plus en plus déterminante pour beaucoup, c'est la question du prix et la question de la contrainte budgétaire. Et c'est pour cela que euh, l'une des idées que je défends en fait, euh, dans cet ouvrage, c'est qu'on ne peut pas euh, changer de système de consommation si on ne change pas notre rapport à la possession, donc c'est-à-dire la question de l'usage, si on ne change pas notre rapport au temps, euh, une société qui surconsomme, c'est aussi une société qui vit en permanence dans, le, dans un temps accéléré, donc il faut ralentir, hein. slow food, slow made sont, sont des bons exemples, et puis euh, il faut aussi penser l'équité, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement penser euh, une répartition plus juste euh, de la valeur ajoutée. Euh, C'est pour ça que je rappelle, par exemple, euh, quelles sont les composantes, par exemple, économiques d'une chaussure Nike. Hein, C'est-à-dire, je décompose le coût d'une chaussure Nike, et en fait, on s'aperçoit que le salaire de l'ouvrier euh, ou le salaire ou le, le, le coût des matières premières est totalement infime par rapport à des dépenses qui sont liées à la communication et aussi qui sont liées au système de distribution.